Écoutez-moi le petit Didier Gustin, j'espère que vous allez bien suivre. vous allez voir le deck fou des Championnats du Monde. Les Championnats du Monde Stone, c'est en ce moment, vendredi, samedi, dimanche, il y a 16 joueurs, il y a 0 deck DK, je parle un petit peu de la méta des Championnats du Monde dans cette vidéo. Et le deck le plus fou, le deck le plus dingo sur les euh, 64 decks présents, parce que ça fait 4 decks par joueur, 4 x 16, 64, c'est tout simplement... Le paladin contrôle Dragon, une liste absolument al dente avec du Kazakusan, il y a de l'Anachronos, il y a euh, plein d'AoE dans tous les sens. On a évidemment, évidemment, silence dans la salle. Donc voilà, c'est vraiment une liste qui est hyper intéressante, qui est très méta d'ailleurs. Donc euh, vous allez voir que contre justement les match qui nous font frissonner, euh, qui nous font chialer notre race aussi, on peut le dire, comme le voleur Aldagoni, vous avez un match-up qui est Aldente. C'est un deck qui est hyper polyvalent, hyper intéressant. Voilà, vraiment, je pense que c'est.. Euh, si vous... Alors ça coûte un peu cher, il y a pas mal de légendaires, mais si vous avez les cartes et que vous aimez justement les decks un peu paladins contre. Enfin, les decks paladins ou même les decks contrôle euh, dans la méta, pour le coup, cette liste-là. Elle va vraiment vous faire monter, euh, puis il y a un côté surprenant aussi parce qu'on connaît, il n'y a pas vraiment de liste à l'heure actuelle de paladin, en tout cas top méta, bref celle-là elle, elle est vraiment exceptionnelle, je me suis régalé dans cette vidéo, j'espère que ça va être le cas pour vous, je vous souhaite un délicieux visionnage. Et c'est parti contre un voleur, contre voleur, on va euh, vraiment mulliganer agressivement pour aller récupérer ce petit starfish parce que voleur c'est voleur Aldagonie. on ne garde pas les AOE, les anti-bêtes en main, à part si on en a vraiment, enfin euh, vraiment voilà. Euh, on va se focalise sur Starfish mais si on a déjà Starfish, là on peut se permettre de garder Taxe, on peut se permettre de garder égalité. Enfin pas forcément Taxe mais Taxe si vous avez égalité ou sinon égalité et vous virez le reste. Donc Starfish, égalité et ensuite évidemment vous avisez en gardant une petite AOE pour avoir vraiment cette possibilité de faire Starfish et ensuite de raser le board. Et c'est comme ça que vous allez gagner euh, dans le match-up. En tout cas, théoriquement, voilà, on a euh, un deck qui est bien construit, qui a toutes les armes, encore une fois, théoriquement, de pouvoir... Voilà, il a vraiment la possibilité de pouvoir tout battre. Après, entre la théorie et la pratique, parfois, il y a... y a un fossé. Donc, euh... alors, est-ce qu'on fait le silence Le problème du silence... Après, Anachronos, c'est gourmand. Anachronos, c'est très très gourmand. Je crois qu'on va... Silence, maintenant. Parce qu'on avance aussi dans les fiches, finalement. On a 3 draws avant de... Enfin, pas forcément 3 draws, parce qu'il peut y avoir les teachers et les daring. Donc, en, en moyenne, on a 3-4 draws avant de commencer dans, à, à piocher du starfish. On a notre égalité, on a notre fortin. Ceux qui ont la REF, évidemment. Je ne vais pas vous aider. Euh, Est-ce qu'on pièce l'Institutrice Est-ce qu'on attend Je pense que c'est important de garder la pièce. Je vais juste faire le petit, euh, le petit token. Into Institutrice, peut-être Into gardien, ce genre de choses. Pour le moment, on ne s'inquiète pas. On est à 40, donc ça, ça va. La lame ardente, une 5-8... Écoutez, ce genre de truc, c'est gérable. On va faire la petite institutrice euh, sur... Et eh ben, il y a de la gourmandise là-dedans. Il y a beaucoup de gourmandise. On regarde quand même d'être à 9 cartes, de ne pas faire le couillon. Mais euh, pas mal cette petite... Euh... Cette petite loutre là. Ok, goule infectieuse. On va piocher des cartes. Ouais, gardons la pièce pour notre euh, starfish à 4 plus... Ouais, ça coûte un peu cher quand même. <rire> ça coûte quand même un peu cher, mais c'est pour ça, gardons la pièce. Ok. Quoique gardons la pièce, gardons la pièce, on a envie de faire ça là. Peut-être on va juste se healer et à toi. Je crois qu'on va se healer et à toi. On va se healer à toi. Donc, on a l'étoile, l'égalité, ça fait 6 mana. plus Fortin, ça fait 9 mana. Donc avec la pièce, ça fait 8 mana. Donc on a une AOE à 8. Au pire, on a Anachronos. Hein. Anachronos T7 into 8. Euh, donc prochain... Ouais, non, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ok. Bon, on est bien en vrai. En vrai, on est bien. Bon, il fait de la magie, hein. On le sait, on le sait. À partir du moment où on va détruire son, son board, derrière ce sera plus tranquille. Ok. On ferait pas un Théotard. Il y a des trucs que j'ai pas envie de lui donner. Je sais pas s'il faut pas faire jeune naga institutrice. Franchement, Théotard. Après, s'il a le cimetière, mais. Je pense qu'on va faire institutrice jeune naga. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire euh, ça Ouais, ça met du board, hein, théoriquement. Théoriquement ça met du board. Ça fait pas grand chose. Mais. Ah je pense c'est ok. Ça met un petit board. Ça peut... Et le gars est à 20 hein. Non mais sans blaguer. Le gars il est à 20, il peut avoir peur. Hein. Le cimetière, évidemment. On s'en fout. On va sûrement faire un acronos au prochain tour. Après on a la carrière qui est cool. Euh, Est-ce que son deck il a Viper Je crois pas que son deck est Viper. La carrière elle est bien. Après, on prend quand même des dégâts sur les ghouls. C'est pas, pas si agressif ce qu'il nous propose. on n'est pas forcément obligé d'égalité. Hein, si on fait juste étoile de mer. Trade. Anachronos. Hein. Je crois qu'on va à Anachronos ici. J'ai vraiment Cariel derrière. Ouais. On va jouer à ce beau bébé. Euh, on va jouer ce beau bébé. Et euh, même on peut Kazakuzan derrière. En vrai, il a pas trop la possibilité de gérer nos grosses créas. L Écran de fumée. faut voir parce que la Cariel, elle, elle s'est en deux tours. Hein. Ah. On a le play, étoile de mer Face Ça ça met aux adversaires d'ailleurs tous, tous les serviteurs adverses Et en vrai il y a égalité ça J'aurais à dire Après je peux balancer une étoile vu que j'en ai deux bien l'idée en vrai j'aime bien l'idée sachant que ça c'est pas des morts vivants donc il peut pas faire l'invincible dessus typiquement pour faire un trade ou ce genre de choses Bah écoutez on a sûrement l'étale au prochain tour parce que non invincible sur ça ouais, ouais on a toujours l'étale hein, théoriquement avec notre à ah, plus maintenant Ok, Doki. Bon, on a quand même cette étoile de mer qui est cool. On a quand même cette étoile de mer. Donc là, on peut faire étoile de mer, égalité, sergent. Ce sera sûrement le play. Ouais, ça m'a l'air strong, hein. Il faut vraiment égalité en vrai, hein. est-ce qu'il faut vraiment égalité Ouais, je pense que c'est quand même bien. C'est même un spot où, genre, on est à 32, si on fait pas égalité, c'est bien, mais je pense qu'autant le faire là, franchement, avec la carrière en main, faut qu'il remette un board. Je vois pas trop comment il s'en sort. Il va juste mettre des taunts, mais... Ouais, Vous voyez, il doit tuer son truc là, il est dans de la survie, donc en fait, on a là maintenant, on est dans un truc qui est très agréable pour nous. Enfin, ça l'était déjà avant, en vrai, avec notre main, on avait gagné, mais on est dans un, un, un espèce de, de pattern où euh, il met du board, on le gère, il met du bord, on le gère. Bah là, on va le tuer maintenant, hein, d'ailleurs, je pense. Avec Cariel, ça devrait être ok. Bah écoutez, belle première game, et vous voyez, ça se met bien, les draws, hein, avec la... Alors évidemment, je... si on n'a pas l'ordre de la cour, mais bon, en même temps... Euh... C'est comme tous les decks, hein. il faut quand même certaines cartes clés, mais l'ordre de la course ça a vraiment bien mis l'enchaînement des draws. Les épreuves. Vous avez des Et ben magnifique, sa sortie était plutôt belle. Après. Sa sortie était belle. Elle était pas incroyable. Mais je pense que quand bien même elle aurait été incroyable on aurait sûrement gagné quand même. Avec cet ordre de la cour et avec euh, le fait d'avoir égalité aussi. Et c'est ça. Hein, c'est que on... ordre l'ordre de la cour on nous a donné le starfish et l'anachronos. Et accessoirement on avait en main l'égalité. Mais après l'égalité est importante parce que bon là elle était pas si importante que ça. Et il y a des spots où on... On ne va, on va avoir qu'une AO, on va pas avoir égalité Ça peut être un peu compliqué Mais je pense que c'est quand même un très bon matchup En tout cas dans une méta Où tout le monde va D'ailleurs tout le monde joue Rogue hein, au championnat du monde j'ai pas parlé des decks euh, Je vais garder l'institutrice je pense Donc oui j'ai pas parlé des, de la line, des, des decks Des 16 joueurs Donc il y a 16 Rogue ah, je vois que vous avez... 16 d'agonie évidemment euh, 16, euh, Je crois, hein, je veux pas dire de bêtises Je vais quand même vérifier Je vous dis ça moi mais il ah, y a des jackpots. Il y a des... Non non c'est faux. Il y a des rogues jackpot. Il y a pas mal de d'oral d'agonie et des de... rogues jackpot. Mais ça n'empêche qu'il y a 16 rogues. 16 prêtres. Donc rogues je l'ai présenté euh, dans une des vidéos précédentes. Prêtres je l'ai présenté hier. C'est euh, c'est la liste qui est jouée hein, pour la majorité des joueurs. 13... Euh... Oh. De toute façon je l'avais déjà en main. Je dis haut oh, moi. 13 euh, demon hunter. Donc DH, DH que j'ai présenté également. Hein. Euh, pour le coup, c'est vraiment les meilleurs decks de la méta. Pour le moment, je n'ai pas encore commencé à vous proposer des decks tiers 2 ou des decks euh, forts, mais avec un peu polarisés en fonction de certains matchups. Pour le moment, euh, l'extension est sortie quand même assez récemment. Je vous ai vraiment proposé le, la crème de la crème. Donc je continue, euh, donc euh, 13DH que j'ai présenté euh, il y a quelques jours, euh, il y a deux, deux, deux, deux jours je crois, 10 euh, druides, pareil que j'ai présenté, alors à druide, ça évolue pas hein, pour le coup, même s'il y a plein de listes différentes, je pense que si aujourd'hui tu rajoutais, on, on rajoutait genre 4 extensions au, au jeu avec des cartes pour le druide, je pense que le druide serait quand même sous cette forme euh, avec du mana, des guffes et avec euh, bah, des grosses cartes de late game, donc pour le coup le druide en fait, on a l'impression qu'il est... Il y a des nouvelles cartes à chaque fois dedans, mais qu'il évolue pas vraiment. Bon, ça, c'est des bons match normalement. Après, on n'a pas d'aoe là, donc euh, la main est un poil... Ah la main est un poil lourde. Elle va être compliquée, cette partie-là, parce qu'on va se faire éventrer, là. Waouh, waouh, waouh. Ça va être compliqué. Après, il va pas trade la 4-4. Grand mien nous fasse. On va trade ça. Quoique, on va trade la 3-2. Le gel, on s'en fout, non? Le gel, on s'en fout. Le prochain tour, on va gardien. Il euh, y a 5 mages des, des, des big mages, hein, des trucs qu'on qu a connus dans les extensions précédentes, et quatre paladins qui sont un peu différents, les quatre. Pour le coup, la version la plus fun, c'est vraiment euh, cette version-là. Mais, mais vraiment, ouais, on est. il y a 0 tech chevalier de la mort. Après, il y avait une règle dans ce championnat du monde, c'est que Chevalier la Mort ne pouvait pas être banni. Donc, en fait, attendez, parce que là, on se fait quand même pas mal martyriser. Après, on se heal. Ouais, mais je, je, me, fais évan... je me fais éclater par une furie sanguinaire. On va aller chercher ce petit loulou. Ouais, furie sanguinaire nous bat. Ça devrait arriver au prochain tour. Ça va piquer. Euh... Je sais pas ce que j'allais dire. Oui, euh, il y avait une règle dans ce championnat du monde, c'est de que s'il y avait des chevaliers de la mort les joueurs n'avaient pas le droit de le bannir donc en fait ils n'ont pas ramené Chevalier de la mort de peur de se faire hard contrer Chevalier de la mort vous voyez Donc euh, et puis la classe est peut-être un petit peu de ça par rapport aux autres donc vraiment triste, triste championnat du monde mais il y aura voilà il faut, faut voir le bon côté parce que oui il y a un bon côté magnifique le bon côté c'est qu'il y aura, bon faut juste pas prendre euh, T8 Brocan mais le bon côté c'est qu'il y aura des, des nerfs mardi je pense, euh, le championnat du monde c'est ce week-end, ça commence aujourd'hui, il y aura sûrement des gros gros nerfs mardi, une énorme vague de nerfs sur les 4, oh, 4-5 dominants de la méta, pas Théota. après c'est en pas Kazakuzan plus, en vrai ça va ça. Est-ce qu'on fait cariel maintenant Je pense pas. En fait, j'aime bien ça. Trade. Ça. J'aurais presque même trade comme ça, mais j'ai envie de garder ma 5-5. Je crois que j'aime bien l'idée. D'avoir un peu le board au moment où les créatures vont revenir. Je trouve pas mon AOE, bah en même temps, c'est normal, j'ai trié mon deck. Pas oublier qu'il y a Anachronos au prochain tour. Hein. Je vais enlever beaucoup de cartes. Hein. Donc ouais, prochain tour on a Teacher ou Time Warden. Ouais, l'un comme l'autre, c'est horrible. Hein. Bah si Teacher, ça peut être ok. Même si je vais quand même souvent faire Cariel. Oh c'est gourmand ça. Ah oh, ouais, quelle horreur. Ok, ok. Bon je pense qu'on va souvent faire carrière quand même. Elle tue pas tout. Elle tue la 4-1. Avec une arme, je tue un autre truc. Puis je développe une carrière surtout. J'ai vraiment le choix de faire autre chose. Je ne crois pas. Euh ouais. Pas ça. Compliqué là. C'est une game compliquée. C'est vraiment censé être un match-up euh, vraiment al dente. Mais en vrai, pas tant que cela. Ouais le dragon il a fait mal il y a, il y a plein de choses qui nous ont fait du mal Ouais bon, Heureusement qu'on a ça Il euh... va falloir une belle teacher Catherine nous tue même maintenant Il hein. va falloir une belle teacher Je pense que c'était quand même ok d'avoir cette carrière Hasta l'or ouais, Hasta alors, ça pique hein. Astalor ça pique. Ouais je pense qu'on a perdu là. C'est con mais il nous aurait fallu juste une AOE parce que après Astalor ne nous tue pas si on est bien en PV. Institutrice. Bon l'institutrice peut nous faire gagner. Hein. Allez. Bah, ça en vrai c'est cool. Ça hein. bah, ça nous fait win mais... Je bon, pense pas quand même mais... Ça reste cool, ça fait avancer un peu dans le pack. Ah ça c'est gourmand. Ouais c'est pas trop mal hein. C'est pas trop mal. Je pense que Astalor fait comme Denatrius, c'est-à-dire c'est des packs de dégâts sur Cariel. Vous voyez, typiquement, si par exemple vous faites Denatrius à 20 sur une carrière, ça va faire que 10. Parce que c'est pas 1, 1, 1, 1. Donc logiquement. Non, ça marche comme ça. Non. Si c'est ça, hein, ça a mis 16. Donc c'est des packs de dégâts. Ça a mis 16 et on board j'avais. Euh, Quoique. Si c'est ça. Hein. va aller piocher le Stone hearth là. Quelle frustration. Je pense qu'on a perdu. Hein. Ah là là. C'est cruel. On a perdu. Ah là là. C'est dur. Va hein. aller piocher le stone hearth ici. Stun qui donne City Tax. Et il y a un comeback. Après on était bas en PV. Ah gg. Elle est bizarre cette game parce que, après, ce sont des decks des championnats du monde, c'est-à-dire ce sont des decks qui sont méta. Et je pense que c'est pas une excuse pour perdre dans le match-up. Je pense pas que le match-up soit pas bon pour nous. Vous voyez, parce qu'on peut se dire, bah, Shaman c'est un deck qui n'existe pas, donc les decks du championnat du monde vont pas être, entre guillemets, teckés, vont pas être faits pour battre Shaman. Mais en même temps, il y a quand même ce truc-là de, à partir du moment où tu décides de mettre ton deck dans le bon ordre, et c'est ce qu'il faut faire. Bah en fait, les agros vont te battre. En tout cas, les agros peuvent te battre. Et... Mais agro, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, agro dans la méta. Je, suis sur le point de Mais je pense quand même qu'on est paladin 40 PV avec plein d'AOE. C'est euh... vraiment une... une sensation qui est très, très, très compliquée. Alors, c'est un droïde. Droïde. Je crois qu'on va garder Amalgame. Bon, Druid, on a un match-up qui est ok avec Kazakuzan. En tout cas, à partir du principe qu'avec ce deck-là, si, vu que c'est un deck un petit peu un ovni hein, dans la méta, vos bons match ups vont vraiment être les decks méga méta. Donc Druid, Paladin, enfin euh, Druid, Voleur, euh, Prêtre. Ouais, le problème c'est qu'on n'avait vraiment pas de, de peps en main. Alors peut-être qu'il fallait attendre. Pour notre... Mais en même temps, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mais c'est cette frustration-là de perdre dans un match-up qui est aussi bon, qui est vraiment parfait, parce que lui, c'est un deck avec que des créas où on a des kilos d'Awe, et, et on la perd. Bon, après, Astalor nous a fait beaucoup de mal, mais... Donc là, c'est pas mal. Ouais. le Notre euh, première euh, institutrice était vraiment pas bonne sur se venger. Non, c'était pas venger. C'était noble sacrifice. Ah là là. Mais bon, encore une fois. On n'est on, on pas censé... Enfin, même si le deck... Euh, en fait, c'est l'empirisme là. Même si le deck, empiriquement, il est censé tout le temps gagner contre euh, des decks board centric purs. On a quand même un deck qui est pour plutôt battre les decks méta Ça c'est pas méta par exemple Donc ça pourrait être problématique Je pense pas que ça le soit encore une fois Vu notre deck Je pense pas que ça le soit vu notre deck Parce qu'on a quand même des AOE Encore une fois on a vraiment beaucoup d'AOE Donc je suis pas sûr que ce Que les decks qu'on n'est pas censé rencontrer nous, nous battent quand même, vous voyez Parce que c'est paladin, encore si ça avait été un autre truc Genre un espèce de mage, big mage, des machins comme ça Bon on se fait quand même bien bourré hein. On se le dise Alors ça c'est super, est-ce qu'on le fait maintenant Je crois que oui Faudrait vraiment qu'il ait une autre euh, une autre carte de, de soutien. Dans ce cas là on serait, on, on serait un petit peu mal mais on aura toujours des top decks. Au pire on a l'Institutrice qui peut faire des choses. Bon ça c'est une bonne nouvelle. Ouais on a Starfish aussi. Hein. Starfish très très bonne carte contre, euh, contre ce, cet agro là du moins. Ah, cette game, franchement, c'est frustrant, c'est tellement... Ah, vous connaissez cette sensation, hein C'est pas perdre le match. Perdre un match, bon, voilà, on est des joueurs de cartes, on sait qu'on va perdre globalement dans notre vie presque autant de matchs qu'on va en gagner. Globalement, les bons joueurs vont avoir 60% de win rate dans une vie et les mauvais, euh, 40%, mais... Mais là, c'est un match comme ça. Oh, bref. On va faire toute la vidéo là-dessus, mais... Euh... Égalité. Bah, égalité, on se moque un peu en vrai. C'est fort ça en vrai. Réfléchir. Ça c'est fort quand même. Hein. Pas mal du tout. On lui enlève des cartes c'est important. On a peur là du compostage. Compostage nous, nous fait assez, assez de mal. Et là c'est un tour où s'il n'a pas la fameuse carte qui soit compostage soit j'améliore mon board c'est fini quoi. À partir du moment où il aura plus que deux ou trois créas sur le board je pense qu'il pourra plus gagner. Par contre, c'est bizarre qu'il ait... qu soit à l'efface. Je pense qu'il aurait dû tuer quand même la jeune daga ici. Là, on va sûrement faire gla, non Non, il n'a pas encore attaqué avec son... Ah si, non. J'ai cru qu'il avait attaqué avec sa tête As. Bah, sinon, c'était un peu con. Je pense qu'il... Est-ce qu'il peut value dans l'un d'eux Ouais, ça change rien, je pense. Parce que ma 1 n'apportait pas grand-chose. Est-ce qu'on gla Glace, c'est cool. Hein. Je pense qu'on va gla. Je pense qu'on va gla. Ouais, je pense que là, c'est gagné. Bon. On rattrape, on rattrape. Mais ça partait mal à un moment. On était... Heureusement qu'on a pu tout ce Starfish. Hein. Heureusement. Après, on a un deck qui est lourd quand même. On a beaucoup de dragons qui finalement n'ont pas trop d'effet dans ces match-up-là. Les trucs comme Théotard, les Gardiens, les Amber Watchers. C'est des trucs... Mais bah, Kazakuzan, évidemment. Mais franchement, quand on regarde notre deck, on a quand même une chier d'AOE, quoi. Bon, il y a Anachronos. Pas sûr. Qui est capable d'épeler Sinas Charit? Personne Pas mal ça. Euh... Ouais, ouais, ouais. On va prendre ça, je pense. On n'est pas pressé. On est haut en PV. On craint pas grand-chose. Je pense que cette game, elle est gagnée, de toute façon. Je pense que cette game, elle est gagnée. Puis surtout avec le Anachronos. Mais même, hein, c'est un deck avec plein de petits trucs. Voilà, le compostage, on le craint pas. Même genre la plus grand RNG qu'il puisse avoir c'est à dire avoir tous ses écureuils et compostage derrière mais moi je vais quand même lui proposer des... du board finalement qui agresse on va commencer par ça Euh, ça c'est rigolo. Bon, en vrai, on s'en fout. Hein. On, va, on va juste le faire partir. On va trade, trade. C'est ce que, hier, euh, je crois que c'était la vidéo du prêtre hier. Où à un moment, j'ai dit que les joueurs, on va dire peut-être un peu débutants ou qui maîtrisent pas parfaitement le jeu, on peut les... Euh, euh... Attendez. On peut les caractériser par le... le fait que parfois dans une game ils n'abandonnent pas. Et il y a des joueurs qui m'ont. Enfin il y a des joueurs. Il y a une personne qui a été un peu véhémente mais ça reste quand même cordial. Parce que vous êtes des joueurs de cartes et vous avez un cerveau et heureusement Gambia me fasse. Euh m'a dit, euh, mais qu'est-ce que ça peut te faire que le joueur, finalement, n'abandonne pas euh, en face En fait, moi, dans l'absolu, je m'en fous. Mais c'est plus pour vous. C'est important de savoir quand abandonner parce que là, typiquement, en fait, le gars, il perd un petit peu de temps, quoi. Même avant. Ok. Voilà, il a pas perdu tant de temps que ça. Mais il y a des matchs où parfois, on... Là j'ai quand même un deck avec des créatures, mais si j'ai par exemple un prêtre, un deck sans créatures, bah le gars il va s'accrocher, s'accrocher. Il va perdre 5-10 minutes. Alors moi je perds aussi 10 minutes, mais finalement moi c'est moins grave parce qu'il y a une victoire derrière. Lui il y a une défaite derrière. Donc en fait, il y a aussi le plaisir du jeu. Plus on s'accroche dans une game, parce que rester, ça veut dire qu'on s'accroche. Le gars, il reste pas juste parce qu'il fait autre chose en même temps, et puis voilà. Dans ce cas-là, autant qu'on seed. Comme ça, il est à fond sur ce qu'il fait à côté. Donc en fait, tu t'accroches, t'as un espoir, et ça peut t enlever un petit peu d'expérience de jeu positive parce que bah à la fin tu t'es accroché sur une game alors que si tu passes tout de suite à autre chose bah c'est mental hein. tu passes à autre chose tu passes à autre chose quoi druide euh, pardon voleur euh, voleur voleur on va garder le vicaire on va garder la protectrice euh... Et puis voilà donc vraiment c'est enfin si je peux dire c'est con comme expression mais c'est pour vous que je dis ça c'est vraiment arriver à comprendre une situation et vous dire, bah là j'ai presque 100% de chance de perdre. Et quand bien même je n'aurai pas 100%, quand bien même j'aurai 99 ou 98% de chance de perdre, donc 1 ou 2% de chance de gagner, bah en fait, les, ces 2% de chance, ça vaut pas 10 minutes de temps en plus, vous voyez Autant partir. Parce que ça veut dire 98, pour, 98 fois, euh, si vous avez 98%, 98 18 fois sur 100, bah à la fin ça va être une défaite et une défaite avec 10 minutes de perdu. Donc voilà. Après, je ne sais pas si c'est plus clair comme cela. Parce que y avait des, voilà, des, certaines personnes avaient mal euh, mal compris mon propos par rapport à ça. Mais vraiment, moi, c'est pas pour vous critiquer que je dis ça. C'est vraiment parce que c'est important de savoir abandonner. Parce que ça va vous permettre de faire plus de parties dans la journée. D'avoir moins de frustration. C'est juste mieux, en fait. Et vous perdez, vous abandonnez. C'est la base même des, des jeux de cartes, pour le coup. Perso enfin, ça n'a pas de sens de s'accrocher. Et c'est pas... Parce que certains m'ont dit... Je veux pas faire toute la vidéo là-dessus encore une fois, mais euh, est-ce qu'on fait le silence maintenant Pour aller chercher, on a quoi en main On n'a pas égalité en main, après il y a ça qui peut donner égalité, je pense que je fais juste ça. Ok. Euh ce que j'allais dire. Ah, J'ai perdu le propos, bon c'est pas grave. Mais oui, euh, non, enfin Bah oui, en gros, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas agréable de rester dans une partie, même pour vous. En fait, il n'y a pas de plaisir à rester dans une partie où vous êtes sûr de perdre. Donc, parce que c'était un des arguments d'une de, de personne, du moins, c'était... Bah ouais, mais si la personne, elle veut s'amuser jusqu'au bout, jouer jusqu'au bout... Bah, même si, même si on, on cherche pas forcément que la victoire quand on joue, euh, si on joue mort, entre guillemets, si on joue alors qu'on a 100% de chance de perdre, ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et je pense que ça n'a pas d'intérêt pour la majorité des gens. Bon faut quand même faire gaffe. Je pense qu'on va silence. Super, je crois qu'on va silence. Ce qui ne va nous permettre d'aller piocher le starfish. Parce qu'à un moment, il faut y aller dans starfish. Là, l'avantage c'est qu'on allait. Les... Ah, il s'est gouré, il s'est trompé dans le pattern. Il aurait pu trade d'abord et ensuite trop trade. Pas très grave. Il aurait pris égalité. On va vraiment faire ça. Ça peut nous faire avancer dans la dans le Starfish. Le problème c'est que je reste d'overdraw. Peut-être faut piécer. Mais il y a Anachronos au prochain tour qu'on a envie de jouer T6. Peut-être je pyromancien comme ça. qu'on va juste faire ça à toi prochain tour on peut faire pièce anachronos et en fait on y arrivera dans notre starfish euh, tax égalité enfin égalité tax ou même pas forcément on verra je pense c'est pas mal après tout dépend de la situation là il doit trader un peu je pense ce pyromancien il fait peur bon, il fait plein de magie mais la difficulté pour lui, c'est d'arriver à, à. Comment dire À bien doser, voilà. À doser la puissance qu'il va nous proposer. S'il en met trop. Bah, typiquement, euh, là, on pourrait presque raser le board. Sans Anachronos. Égalité taxe. Franchement, la goule, elle ne proc pas. Il est emmerdé, là, si, si on fait ça. J'ai l'impression qu'il est emmerdé si on fait ça. Et dans ce cas-là, on va même piécer un truc. Hein. Ou alors, on fait derrière Cariel tout de suite. Oh non, on a envie de Cariel tout de suite derrière. Bah, c'est un, un peu une cloque. Ça met un peu de pression. Je crois que c'est OK. Comme ça, on l'a équipé. Ouais, je pense que derrière, on fait tout de suite Cariel. me paraît ok là je pense qu'il va pas pouvoir reproposer du board tout de suite où son board sera pas menaçant je suis même étonné là en jouant le match up il n'y a pas euh, tant de ouais let's go full hein. cool fish hein comme on dit full hein. cool fish hein bim bim bim hein. La meilleure défense c'est l'attaque hein. Ouais, je suis étonné qu'il n'y ait pas de y ait pas de, plus de Paladin que ça en faisant le match-up. Mais c'est aussi ça peut-être qui explique, c'est ça, les, ce qui est intéressant, c'est l'entraînement pour les, les championnats du monde, c'est qu'il y a des joueurs qui ont dû jouer Volleur c'est le meilleur deck, mais ils ont dû se dire, dans leur practice group, « Ouais, mais là, si je prends Paladin, imagine, je suis un joueur qui prend Paladin. » Attendez. Anachronos, bim. À la Chronos Bim, c'est cool. il hein. ouais, y a des joueurs qui ont dû se dire, bah là, imagine, euh, je prends Paladin contre toi et ta voleur d'agonie. Ah ouais, c'est vrai que je suis emmerdé, mais j'ai quand même envie de jouer à voleur parce que c'est totalement pété. Donc, on va plutôt partir sur une version. Euh, on va dire comme on connaissait dans les méta précédentes, c'est-à-dire Bingo, euh, un espèce de deck 40 PV avec beaucoup de, beaucoup de value, beaucoup de magie. Alors c'est moins fort en puissance brute que le Raldagonie, mais t'as peut-être un match-up un peu moins euh, polarisé, si je puis dire, euh, contre Paladin. Et donc ce qui fait que finalement, même si Paladin n'existe pas dans la méta, je pense qu'ils ont dû se dire peut-être que Paladin sera là dans les championnats du monde. Donc on va voir comment justement Mighty va, va se débrouiller avec son palouf. En tout cas, s'il croise des râles d'agonie, il va juste les, les éclater, quoi. Je pense qu'on va faire ça. Azut, ah, zut. Trop Je sais pas si c'est bien ça. pas si c'est bien. Bon de toute façon on a gagné là. Euh, il peut pas tuer ça 4-4. Enfin à part faire des anti dessus mais on est à 40. Donc euh, ça c'est assez intéressant quand on s'entraîne pour un tournoi. voilà bon, en plus c'est les championnats du monde donc c'est pas un, un tournoi de base où tu te dis bon bah je prends les meilleurs decks ou alors euh, ce deck là il est beaucoup joué donc on va essayer de faire une lineup autour. Là c'est essayer de se mettre dans la tête de chaque adversaire. Ils sont que 16. Et je trouve ça hyper intéressant de... Moi, je pense que c'est une explication du fait de voir autant de... Enfin, autant. Je vais vous dire, mais franchement, dans les dans les decks voleurs... Jackpot, jackpot. Jackpot, jackpot, jackpot. Ça fait 5. Jackpot, ça fait 6. Sachant qu'il y a, qu a d'autres qui sont un peu bizarres. Donc, euh, on va dire qu'il y a... Plus ou moins la moitié de decks comme ça qui ne sont pas des Rales d'Agonie. Alors qu'on aurait vraiment pu voir que des Rales d'Agonie. Euh, on va garder ces deux là. Et ouais je trouve ça vraiment génial je, pour le coup. Euh, Est-ce que j'ai je, je, gardé Porte Drapeau C'est peut-être une connerie. J'ai gardé de base parce que c'est fort dans la curve. Là typiquement à ladder, je suis pas sûr que ça ait du sens. Parce que je pense qu'en tournoi tu joues contre un voleur justement le fameux voleur XL. On va appeler ça comme ça. Ils appellent ça comme ça. Euh, voleur value. Bon Porte Drapeau c'est trop bien. Et par contre contre un voleur ral d'agonie ou un miracle, bah, ça fait moins de choses. Ok. Super. Et ouais, c'est intéressant. À voir ce que ça va donner. C'est championnat du monde. Quel deck va gagner. Alors le truc c'est que les line-up, elles se ressemblent tellement que bah, c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'à la fin, tu te diras, bah oui, le voleur et le prêtre ont gagné. <rire> Il y a que des voleurs et des prêtres, mais... Ilidan. Ilidan, Ilidan. Bon, Kariel, on s'en fout de la voir. Parce on va la piocher. Euh, Dragoner, on pourrait garder. Okay. Ah. On va garder le silence. On va garder le silence. De euh, toute façon, c'est un match-up où... Faut Théotard, j'imagine. Pour arriver à Théotard. Son... Le match-up peut être un peu compliqué. Après, on a la carrière elle va être cool. Même si lui joue Viper. Bah, il met beaucoup de dégâts, même si on est à 40. Il y a beaucoup de dégâts dans son deck. Faut quand même pouvoir raser quelques boards. Enfin, pas le premier, mais le deuxième board. Ce qu'il va nous proposer avec les. Avec les reliques. Ok, on va le faire maintenant. Va le faire maintenant plutôt on le fait mieux c'est je pense là on va curver ce qui est plutôt pas mal avec institutrice serviteur cupidité oh, wow. les matchs comme ça en général on perd un hein. cupidité on curve comme ça qui active tout de suite la la le premier stack de quête ça part bien ça part extrêmement bien pour mon adversaire C'est bon, on va se battre. Bon, le heal est bien. Le heal est bien. Je pense que le heal est supérieur. Je pense que le heal est supérieur. C'est bien, n'empêche ce tracker. Ça nous donne tout. Pareil pour le... On l'a vu tout à l'heure avec le... Bah, vous voyez, le Bannerman. Mais par exemple, si je regarde sur le Vindicator, vous voyez, ça me met... Que je peux piocher avec Vindicator, c'est hyper intéressant. Ok. Bon, c'est pas ouf tout ça. L Over peut être pas mal dans ce match. Chover peut être pas mal, qu'il va souvent jouer euh, 3 cartes dans le tour. Ça peut peut-être lui faire euh, lui faire dire Ah merde <rire> C'est ce qui est déjà pas mal en vrai. C'est déjà le début de l'emmerdement. Le... Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Ah bon, bah, changement de plan. Ok. Je me dis est-ce qu'il faut jouer étoile de mer Je crois que c'est un match-up où ça sert à rien, étoile. Non, étoile sert à rien, je vais le jouer maintenant. Juste pour avoir le, le 2-4. 2-4 plus ça. Bah, avoir du board, c'est déjà se protéger de barrage. J'ai pas envie de perdre la pièce ici, donc on va faire ça et ça. Tour d'après, on fera sûrement Théotard et ensuite on fera pièce cariel. Et on commencera à bourrer, bourrer, bourrer. Le match-up est chiant parce que si s'il arrive à Viper cariel et setup son truc, on vous l'avait vu. hein. Euh, vous avez sûrement regardé la vidéo où je joue le deck Illidan. Euh, bah en fait, le deck il met 40 quoi. Il peut mettre 40 dans le tour quoi. Donc là, il a eu sa, son, stack, son premier stack de 4 rapidement. Donc normalement, Curtrus tombe pas toujours, mais c'est un match-up où vu qu'on lui met pas trop de pression, il peut clairement se dire je vais essayer de jouer avec Curtrus et dans ce cas-là, il peut nous mettre plus que 40. Ça part bien là. Il pioche son deck. Là, euh, il a déjà son stack. Ah, sur un malentendu, il peut overdraw Curtrus, mais... Bon. <rire> ah J'avais pas prévu ça. <rire> ok. Bon, c'est bien, il a déjà fait un fiel. En fait, t'es au tard maintenant, est-ce qu'on attend Je pense qu'on le fait maintenant. C'est bien de lui voler ça. Après, il en a plusieurs dans son deck, mais c'est bien de lui en voler un. Hein. Kazakuzan, on n'arrivera jamais à le jouer dans ce match-up, je pense. On n'aura pas besoin de le jouer, donc on va lui donner Kazakuzan. Ouais. Kazakuzan, c'est vraiment contre druide. C'est vraiment contre mage. C'est vraiment contre les trucs méga Mirror aussi, Mirror de Paladin évidemment. Il y a trop d'AOE, il y a trop de trucs, ça met jamais assez de dégâts. Donc c'est vraiment la carte qui va peu servir, mais quand elle est... En fait, quand tu joues le matchup en question et que tu l'as pas, tu as 0%. Enfin, contre un bon joueur, tu as presque 0%. Donc euh, c'est le genre de cartes qui, qui, qui, qui, qui sont quand même importantes, quoi. Les cartes comme ça. Les cartes tech. Même s'il y a plein de match-up où ça va pas servir, mais c'est pas très grave au pire. Bah vous voyez on lui donne, c'est un match-up où normalement ça sert à rien. Il va tellement piocher vite que on perdra la fatigue avant qu'on puisse mettre un Kazakuzan en place. C'est sûrement ça peut lui bloquer un peu sa main. D'avoir un truc comme ça à 8. Une espèce de grosse pomme de terre. Est-ce qu'on pièce la carrière Je crois que oui. Les Boum. Boom. On grignote, on grignote. Attends, mais il overdraw là, ce gars. Ok. Il overdraw. Ah non, il a le Kurtrus. Hein. Non. Il est là. Bon, après, s'il le joue... Euh, ouais, ouais, ouais, bon. J'ai un petit board, hein. J'ai un petit board, relique On peut faire anachronose juste pour ça Je pense c'est ok Quand ça va revenir il aura sûrement plus de cartes dans le deck Je pense hein C'est un peu bizarre comme play mais ça me choque pas garde ça non Où je recycle avec la taxe je vais la garder je crois pas la taxe tout de suite mais ouais, je l'aurais peut-être pas la taxe en vrai quoique aussi avec les, les, les t3 ouais mais le t3 je l'aurais pas tout de suite avec le vindicator on verra bon ça va être compliqué on est à 40 mais il y a le, la petite vipère qui va tomber ça va être compliqué Ça va être compliqué. Mais il y a moyen. En fait, si on met du board, on bloque les barrages. Après, il va sûrement faire l'AOE plus derrière les barrages. Bon, ça, c'est bien que ça tombe maintenant. C'est une super, super, super nouvelle. Ouais, ça, c'est vraiment génial. Il a perdu son barrage aussi. Parce qu'il peut faire dans le même tour barrage sur moi directement. Et là, le fait qu'il perde un petit peu un barrage, euh, ça fait un peu moins de dégâts. Il y a moyen. Ouais on prend 3 c'est cool parce qu'il fait pas vipère là Ou alors il a pas vipère et il a perdu Mais je pense qu'il y a vipère dans ses decks Ouais ça on s'en moque Pyro gars, Et on va se healer maintenant C'est que 4 PV Et je pense c'est important dans ce match 4 PV là à ce stade là je pense bon, que c'est important 4 TV à ce stade-là. à voir s'il arrive à nous tuer. En vrai, il y a moyen, hein, mais c'est pas évident quoi comme spot. Bon de toute façon il a forcément vipère. Ou alors euh, vraiment sa liste elle est pas bonne. Bah quoi que je dis ça, je vais quand même regarder si les autres listes elles ont vipère. Et je pense hein. Oui, il ah, y a vipère dans tous les decks hein. Ouais, bah oui, t'es obligé hein. Non, non, mais t'es obligé de jouer Vipère. Ah, il a pas Vipère donc il a perdu. Après, la question c'est en ladder, est-ce qu'en ladder t'as envie de Mais Vipère, c'est gratuit, ça coûte un mana, oui tu mets Vipère, ça marche avec la quête, c'est juste au pire tu le recycles. Et au mieux, c'est la carte qui peut te permettre de pas être à 0% dans ce matchup parce que là il est à 0% sans Vipère. Mais même avec Vipère, en vrai, on avait vraiment joué très très conservateur en termes de points de vie, donc on était bien. On commence par ça. Elle est là. Si j'enlève ça, ça marche plus, hein. <rire> C'est vrai. Euh... Ah ça c'est bien. Je viens juste d'arrêter partir. OK, okay. là il doit partir. En fait je pense qu'il aurait. à partir du moment où il a pas vipère, il aurait dû partir. Vous voyez, c'est pareil, c'est le, le fameux gain de temps. Vous voyez, il y a le, le petit gain de temps qui fait que t'as pas vipère, t'es censé partir. Pour le coup. T'as as vraiment zé, Enfin as 0% quoi. Après.. Euh Circonstance atténuante, t'as une Jace, Jace c'est cool quand tu la joues, tu te dis je reste jusqu'à la Jace, c'est rigolo, mais bon. Juste rigolo un tour, mais c'est souvent Jace et je pars derrière quoi. Alors souvent ça va être ça le play, je fais Jace et je conceal. Ok, donc ok. L'indicateur donne City Tax. Donc là c'est okay. Je fais ça, je recycle peut-être. Bah, techniquement je peux faire ça d'abord. Je recycle ça. Ok, juste ça, euh, dans ce cas là, autant faire ça avant, ça mange pas de pain. Ok. Alors là on peut dire, oh, putain t'as chaté Fichou, tu peux perdre cette game. Je peux jamais perdre cette game, j'ai ça, ces créatures elles me mettent pas de dégâts, au pire je fais genre... bah, Cette game elle est pas perdable quoi. Même si on peut stresser là, parce qu'on voit des grosses créas, mais... Le, le deck il est stacké, hein. donc là je vais forcément piocher des trucs qui vont m'aider. Hein. Soit le Fortin, soit la Vindicator, j'ai encore la draw du truc. Au pire, je fais juste un tour un peu tempo. Vous Voyez, euh, c'est peut-être pas sage d'en relancer une parce que c'est un deck qui est un petit peu long et ça va faire des grosses. Ça risque de faire une vidéo. Je n'ai pas envie de refaire une vidéo comme hier d'une heure <rire> vingt, même si elle était sympa. Mais... Euh, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, voilà, c'était le deck fou, euh, le deck fifou du, euh, du des championnats du monde de Mighty HS. J'espère qu'il va aller loin. Pour le coup, parce que ce deck là est hyper hyper intéressant. J'ai pas parlé de ses autres decks. Il a un mage, prêtre, rogue. Donc c'est assez classique. Mage, euh, Un mage contrôle avec euh, polymorphe, mutanus. Quelque chose d'assez étrange, mais ça reste quand même assez classique. Euh, le fameux prêtre contrôle. Et le fameux rogue. Lui il joue rogue XL. Donc avec des potions. Et euh, Tess, euh, voilà le bingo, etc. Euh, donc. Euh... Des decks plutôt contrôle, euh, il a vraiment choisi des decks contrôle ici. Sur ce, merci à tous dans fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde